« Oh les mains, oh les mains, donne-moi ton cœur. » Non, c'est pas ça, cette air-là, c'est quoi déjà? Avouez que vous connaissez la chanson. Et si vous êtes de ma génération, quand vous entendez ça, vous pensez au fameux club Med. Ben oui, hein, bien sûr. La plage, les vacances, et... Ben oui et surtout, vous pensez sans doute aux parodies qu'on en a tirées. On dit que le club, c'est la mort du couple, alors euh, je suis célibataire. Euh. Aujourd'hui, le Club Med est devenu une entreprise multinationale, spécialisée dans le tourisme et les loisirs. On exploite une centaine de villages répartis à travers le monde, mais depuis quelques années, on a adopté une nouvelle stratégie commerciale, privilégiant la montée en gamme. Ça, ça veut dire pour l'élite, ça veut dire que c'est bien, bien cher. Ouais. Mais très vite, le Club Med va prendre de l'ampleur et va devenir un véritable phénomène de société pour les Français et bientôt pour tout le monde. Hein. Y passer ses vacances signifie accéder à un monde idéal, un monde de rêve. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le Club Méditerranée. En 1935, une équipe de water polo, composée des Russes, emmenée par Dimitri Filipov, organise un camp de vacances en Corse. Cette première expérience va marquer leurs amis. Ses amis, c'est Paul Merihen, Gérard Blitz, Tony Hartot et Mario Lewis, qui vont créer en 1949 le Club Olympique, puis en 1950, les Villages Magiques et le 11 février 1950, le Club Méditerranée, rapidement appelé le Club Med ou encore tout simplement le Club. Gérard Blitz, fils d'une Belge enverroise, issue de la bourgeoisie catholique et de Maurice Blitz, un diamantaire juif et passionné de natation, deux fois médaillé olympique, il connaît bien Pierre de Coubertin et fréquente les autorités du club olympique international. À la libération en 1945, le gouvernement belge sollicite Gérard Blitz et son réseau pour s'occuper des ressortissants belges de retour d'Allemagne. Ce dernier doit alors faire la part entre les bons, ceux à qui ils doivent apporter le réconfort, et les mauvais, c'est-à-dire les collaborateurs dont il doit empêcher la fuite vers l'Espagne. C'est la naissance de la formule tout inclus, soit l'association d'activités sportives et ludiques, avec le transport, l'hébergement et la restauration. Aujourd'hui, c'est un peu plus trash, là, les tout-inclus, enfin bon bref. Quelques 2700 personnes se laissent tenter par cette aventure et malgré de graves problèmes d'infrastructure, une nourriture disons médiocre là, et de l'eau de douche ni chaude ni abondante, ben, la majorité va apprécier leur séjour. Il faut dire qu'on arrive après la guerre, hein, donc c'est facile d'apprécier le peu de confort qu'on offre. En 1951, un nouveau village est créé à Barati en Toscane et l'année suivante, on propose un village éphémère à Helsinki, le temps des Jeux olympiques d'été qui se déroulent cette année-là en Finlande. L'association Club Méditerranée ouvre également en 1953, en plein cœur de Rome, à une centaine de mètres, à peine du Vatican, le fameux « California Garden ». Ben oui, hein, quand on pense au Vatican, on pense à la Californie. Ah ouais? La même année est créé un village au Monténégro en 1954 et un autre à Djerba en Tunisie en 1955, et encore deux autres en Sardaigne et puis en Italie bientôt en 1956. Un nouveau encore en Sicile, bref, ça n'arrête plus, on en met partout. En 1955, l'association fusionne avec les villages magiques soutenus par le magazine elle. Le nombre de vacanciers ne cesse de croître, 5 000 membres en 1952, on passe bientôt à 14 000 membres en 1956. Ce qui assure cependant la renommée du club, c'est la philosophie qualifiée d'Esprit Club. On veut accueillir des hommes, bien sûr et des femmes, ni snobs ni vulgaires, afin qu'ils récupèrent leurs forces dans un environnement naturel, directement influencé par la philosophie rousseauiste. Le club propose un mode de vie basé sur la liberté et l'égalité. Pour s'assurer que tout cela ne reste pas théorique, les clients sont appelés des gentils membres DGM et les employés des gentils organisateurs DGO. Tous doivent s'impliquer dans l'organisation de la vie du village, coproduisant les activités. On avait pour vocation de faire retrouver aux gens leur moi authentique et originel. C'était une parenthèse dans le temps où il était possible d'être juste un individu et de se constituer une existence autre. Tout était prévu par les géos, mais peu était programmé, ce qui donnait aux GM l'illusion de la liberté et de la spontanéité. Le modèle adopté est alors celui de Tahiti, les villages ayant comme toile de fond un style, le style polynésien. Le premier village de cases construit en 1954 à Ipsos, sur l'île de Corfou, s'inspirait des cases polynésiennes, les Farais. L'arrivée des membres à l'intérieur de cette communauté est alors célébrée par des rituels de bienvenue imitant ceux de la Polynésie en musique et en mettant des colliers de fleurs autour du cou. Hein. Dans les villages, les gens s'habillent à la Tahitienne ne portant qu'un maillot de bain ou un pareo. Dans l'inconscient collectif français, Tahiti apparaît comme le symbole d'un espace hédoniste, de sociabilité et de permissivité. <rire> permissivité en tous les genres, là. Oui, oui, même sexuel. Plus le club grandit, plus il perd de l'argent. En 1963, Edmond Rothschild devient l'actionnaire principal et Gilbert Trigano devient le PDG. Le club déploie alors une stratégie commerciale basée sur le profit. On centralise les effectifs en les professionnalisant, délaissant peu à peu la formule originelle de l'esprit club. Commence la construction de l'Hôtel Village en Dur à Agadir au Maroc en 1965. Un tournant s'amorce. Le village est luxueux et reste ouvert toute l'année, nouveauté complète pour le club. Il attire bien vite le tout Paris en développant la notion de tourisme de masse. Lorsque le Club Med fait son entrée en Bourse en 1966, il compte 110 000 adhérents et possède 31 villages le 8 août 1968, un accord est signé avec American Express qui s'engage à promouvoir les programmes de vacances offerts sur le plan mondial par le Club Méditerranée. En cette fin des années 60, la clientèle est alors plus âgée et plus opulente. Dans la décennie 1960 et bientôt 70, le nombre de membres passe de 60 000 à 400 000. Gérard Blitz, qui n'apprécie pas la montée du confort et de l'argent au détriment de l'aspect rudimentaire, convivial et communautaire de base, s'éloigne petit à petit de l'entreprise pour s'en retirer complètement en 1969. Au cours des années 70 et 80, de nouvelles valeurs individuelles et familiales se développent. Le Club Med change aussi son éthique communautaire en s'adaptant aux exigences de la société qui prône l'individualisme. Le Club Méditerranée s'implante ensuite en Afrique noire, en Côte d'Ivoire, puis ensuite au Sénégal. En 1978, Patrice Lecomte, dans Les Bronzés, propose une vision parodique du club, mais qui attire tout de même 2,2 millions d'entrées au cinéma, ce qui contribue encore plus à populariser l'entreprise. Le Club Med essaie de séduire une clientèle de plus en plus haut de gamme. On veut réduire le nombre de villages, améliorer la qualité du service en se recentrant sur une clientèle fortunée. On réactive peu à peu la fonction élitaire du voyage qui a caractérisé le 19e siècle en distillant encore, ça et là, quelques éléments fondateurs de ce qui a été l'esprit Club. Mais disons qu'aujourd'hui, si vous voulez aller au Club Med, ben ça coûte cher très cher. Ah hein? Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Et si vous voulez avoir d'autres nouvelles de cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner avec le bouton juste en dessous ou encore laisser un commentaire ou un bouton par en dessous. Eh, par en dessous, mais ben non, par en haut, niaiseux. Et ceux qui voudraient nous aider un peu financièrement, parce que bien sûr, on voudrait faire des capsules, comme on dit, des capsules, des vidéos un peu plus, comment dire, chargées, ben vous pouvez nous aider avec le Patreon qui est juste en bas ou le Patreon pour nos amis français. Allez, salut